La fin de cette cérémonie d'ouverture officielle approche, mais nous avons encore une surprise pour vous. Un artiste va nous rejoindre sur scène, va me rejoindre sur scène pour ravir nos oreilles un pianiste, un compositeur, et c'est aussi un chef d'orchestre et puis c'est un entrepreneur. Un entrepreneur et un, un, un conférencier qui joue du piano depuis l'âge de 14 ans et qui a, qui a gagné son premier concours de piano euh, à 14 ans. Il a joué ses premiers concerts à Paris en, à l'âge de, de, de 18 ans. Il a, il a participé au concours Chopin. Le plus, le plus grand, le plus important concours mondial. Il a joué en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie. Il a, il a été sur les planches des, des plus prestigieuses salles de concert. Il y a peu, avec son épouse, il a mentionné un prix. Il est avec nous aujourd'hui à Katowice et il va nous jouer trois œuvres. Avec euh, une œuvre de Wojciech Kilar, une polonaise, la polonaise en euh, la majeure de Chopin. Il nous parlera aussi de l'importance de euh, l'éducation musicale pour pour, pour, les, pour les jeunes, pour nous tous en fait. Nous tous qui vivons dans un dans un monde. Numériser un monde d'intelligence artific artificielle. Ingolf Wunder. Ingolf Wunder. So C'est un grand plaisir pour moi d'être ici en Pologne, à Katowice, de participer à cet IGF 2021. Je suis, je suis heureux d'être pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. Les sujets liés à la numérisation me, me tiennent à cœur. Je voudrais dire quelques mots aujourd'hui sur l'importance de la musique et de l'éducation musicale dans un monde numérique, dans un monde d'intelligence artificielle, de numérisation. Nous sommes entourés par euh, la technique. Nous vivons dans un monde où, euh, nous, où nous sommes stimulés en permanence par des, par des outils technologiques. Nous, sommes, euh, nous, nous avons tous, des, tous ou presque des smartphones et cette époque euh, fait que nous sommes de plus en plus connectés les uns aux autres euh, via divers appareils. Comme vous pouvez le suspecter, je suis musicien. Mais ma femme et moi euh, avons, avons aussi une, une entreprise, une start-up. On s'occupe, là c'est une, une, une, une, une entreprise technologique, liée complètement à la numérisation. Et je remarque à quel point euh, la technologie affecte la, la vie des gens, pas forcément négativement d'ailleurs. Il y a des divers bénéfices dont on tire, euh, que l'on tire de la technique. On peut partir du principe que l'intelligence artificielle va influencer toutes les zones, tout, tous les aspects de notre vie. Grâce, au, grâce à l'intelligence artificielle, nous allons être bientôt euh, en contact euh, avec des contenus audio-vidéo, euh, 24 heures sur 24 et 7 jours sur, sur 7, si on, veut, si, on, si on ne dort pas. La transmission va être de plus en plus euh, rapide. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que dans notre esprit, nous avons divers... Euh, on a un conscient et on a un subconscient, n'est-ce pas Et pour ce qui est de notre conscient, la, la rapidité de la transmission des données, c'est entre 40 et 100 bits par seconde. Pour ce qui est de notre subconscient, là, les informations, elles, elles, elles circulent encore plus rapidement. Ce qui signifie que notre cerveau peut, de manière consciente, se, se, se concentrer sur plusieurs choses euh, à la fois, mais notre subconscient, lui, il absorbe tout, tout ce qui nous entoure. C'est une, une machine de traitement de données absolument ahurissant. Tout ce qu'on entend reste dans notre subconscient et, et ça veut dire que les contenus auxquels nous sommes exposés euh, nous alimentent en permanence. C'est le cas avec, avec le son, c'est le cas avec la musique aussi. Euh, on, vous savez, même si on ferme, les, on peut se boucher les oreilles, on entend toujours on, euh, des sons. Mais avant de réfléchir euh, au lien qui existe entre la musique et la technique, il est bon de répondre à euh, une question de base, à savoir pourquoi la musique et les sons sont aussi importants pour nous, pour nos âmes, pour nos corps aussi, pour nos organismes. Eh bien, parce que les sons, le, c'est ce que nous traitons le plus vite. Et donc... C'est avec une grande facilité que nous, euh, que, nous, que nous traitons les sons, que nous traitons la musique. La musique, elle influe, elle, elle affecte nos, nos sentiments. Elle nous permet de nous concentrer, elle nous fait ressentir des émotions, mais elle, elle a aussi une influence euh, directe sur, la manière, sur euh, notre bien-être au quotidien. Parce que la musique, c'est une affaire de fréquence, n'est-ce pas Or, si on réfléchit un peu, à ah, euh, ce dont est composé nos organismes, eh bien, on va, euh, on va répondre assez rapidement que notre notre organisme, c'est des cellules, des cellules qui ont des fréquences. Quand on parle euh, ondes fréquences, on parle ondes scientifiquement parlant. La musique peut avoir des, une influence physique, biologique, sur nos organismes directement. Ce que nous euh, vivons va influencer euh, notre vie, notre, notre ressenti, notre bien-être, ce que nous entendons affecte directement la manière dont fonctionne notre organisme, la manière aussi dont euh, l'ADN va coder le, euh, les protéines euh, qui elles-mêmes vont euh, créer, constituer les cellules qui nous, dont, dont nous sommes constitués. Euh, des cellules meurent tous les jours et sont remplacées par de nouvelles cellules. ces nouvelles cellules, sont directement altérés par la réalité euh, personnelle. Euh, quand euh, la, première la première fois que j'ai entendu parler de ça, ça a été une, un choc pour moi, une surprise, mais le fait est qu'il est prouvé scientifiquement que les sons euh, qui nous entourent nous sculptent euh, en temps qu'être biologique. En tant que musicien, j'en ai conscience et je peux dire que l'influence qu'a la musique sur notre corps est absolument euh, ahurissante. Plus euh, meilleure est la musique que nous écoutons, meilleures seront les, euh, les modifications apportées à notre organisme. La musique est porteuse d'émotions, elle est porteuse d'informations aussi. La, la musique nous transmet des informations, par les sons. Que nous soyons musiciens ou pas, d'ailleurs, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour tous. Et ça, c'est prouvé euh, scientifiquement. Il est prouvé scientifiquement que la, la musique influence euh, a une importance pour la, notre qualité de vie. Euh, alors, puisqu'on sait ça, eh bien, pourquoi... Euh, pourquoi écouter de la mauvaise musique, une fois qu'on sait ça vous savez, euh, là, il, y a, il y a des musiques qui sont, qui sont pauvres. Euh, c'est un peu comme on parle de malbouffe. Eh la la malbouffe, c'est aussi mauvais que la, que la mauvaise musique. Et, euh, et, et, et, et inversement, personne n'aime la malbouffe, à part, à part les enfants de 7 ans. Mais ça, ça passe normalement avec, avec l'âge. Eh bien, vous savez la question maintenant, c'est euh, ce qu'il faudrait savoir euh, écouter, pour être, ce qu faudrait écouter pour être en, en bonne santé. Alors, euh, c'est une question euh, à laquelle il est difficile de répondre euh, objectivement. Euh, euh, vous savez, les, les goûts et les couleurs, c'est on dit c'est quelque chose qui ne se discute pas. Euh, c'est pareil avec la musique. Qu'est-ce qui est de la bonne musique Qu'est-ce qui est de la mauvaise musique C'est une question, bien évidemment, éminemment subjective. Donc à chaque fois, ils entendront quelque chose d'autre donc c'est une question subjective, mais il y a aussi cette strate plus objective, celle qui peut être mesurée, analysée de manière scientifique. Donc si nous prenons en compte ces deux strates, ces deux couches, et nous les plaçons à côté l'une de l'autre, sur cette base, nous pourrons tirer des conclusions euh, au, au sujet de la qualité de la musique que nous écoutons. Malheureusement, au XXe siècle, on a eu une affaire à une baisse de qualité de la musique, ce qui a mené à une situation où des, millions de, où des milliards de gens euh, ont affaire à, à de la musique de mauvaise qualité. Je ne parle pas de genre concret, parce qu'on peut avoir d'excellentes euh, chansons pop euh, et euh, de mauvais, euh, de mauva mauvaise musique classique aussi. Mais, comme je le dis, nous avons de plus en plus affaire faire à de la musique de mauvaise qualité qui a une influence sur notre sensibilité, la sensibilité de milliards de pays dans le monde. C'est quelque chose à quoi nous devons faire face aujourd'hui. Nous devons assurer aux milliards de pays, euh, de, de gens dans le monde entier, on devra leur assurer un accès à de la musique de bonne qualité. C'est un objectif très important qui s'inscrit dans, dans l'objectif numéro 3 de développement durable qui concerne le bien-être et euh, le bon état de la santé, ainsi que l'objectif numéro 4 dans l'éducation de haute qualité. Donc nous savons que la musique a une influence sur notre organisme et nous savons que la musique de haute qualité a une meilleure influence sur notre mais qu'est-ce que ça va avec la technologie Nous sommes maintenant sur un carrefour technologique, tout change, la technologie a de plus en plus d'influence sur notre vie. En vérité, elle est utilisée par des milliards de personnes dans le monde entier. Nous disons très souvent que très bientôt il n'y aura plus de différence entre les gens et les machines, pensons à l'intelligence artificielle par exemple qui dans le futur pourra euh, peut-être euh, composer euh, de, de la musique euh, personnalisée pour nos besoins. On n'aura pas à apprendre euh, à, à de telles compétences de, de choix, l'intelligence artificielle qui nous aide à, à nous faire traiter médicalement, On pas à, à, euh, ou qui nous assiste dans les questions juridiques, ça c'est des bénéfices qui nous attendent dans le futur. Ça peut plaire à certains, il y en aura qui seront tout simplement forcés euh, d'utiliser ce type de service. En ce qui concerne la musique, nous devons donc nous poser la question de savoir ce qu'est la qualité et qui va décider de cette qualité. Est-ce que c'est nous qui allons décider de, notre, de la qualité, la façon dont nous nous sentons ou ce, ce sera l'intelligence artificielle. Alors, nous devons réfléchir euh, à savoir comment faire en sorte à ce que des milliards de gens dans le monde entier recouvrent cette sensibilité qui leur permet de discerner la qualité, les différences de qualité. C'est quelque chose sur quoi nous devrions nous pencher et essayer de trouver des solutions. Dans le passé, c'était absolument l'opposé. Donc les gens perdaient leur sensibilité. L'art avait de moins en un, un moins de, de différences de, de teintes différents de couleurs. Ce qui veut dire que les, nous, les gens, nous nous, nous, nous, nous, nous ressemblons de, de plus en plus à des machines. Nous voyons que la technologie se développe, que l'intelligence artificielle devient de plus en plus accessible et commune. Et à un certain niveau, les machines n'ont pas besoin de nous. Elles se débrouillent très bien d'elles-mêmes. Donc si nous voyons que les gens deviennent... Euh, de plus en plus semblable à des machines en même temps la technologie se développe de plus en plus, nous remarquons que nous avons affaire à un problème sérieux. Mais bien sûr, comprenez-moi bien, je considère que la technologie crée d'énormes opportunités et je pense que la technologie peut nous aider à nous développer aussi dans le développement personnel. Euh, non, On ne peut pas faire des f de faute ici parce que la question de la musique ici est une couche qui n'est pas encore suffisamment bien exploitée en ce qui concerne les changements auxquels nous avons affaire. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans un monde où la malbouffe est perçue comme la manière la plus raffinée de se nourrir. Je pense que nous devons veiller à former, à sculpter notre sensibilité pour qu'on devienne de plus en plus humain, qu'on qu puisse créer de l'art et de la musique qui sera remplie par le naturel et ses sensibilités. Dans la musique, comme dans d'autres sujets, les questions de valeur et de qualité sont très importantes, mais aussi les questions relatives à l'éthique. Heureusement, il y a les startups, telles que notre startup, par exemple, qui se penchent sur ces questions. Nous voyons que la technologie se développe très vite, donc nous, en tant qu'êtres humains, nous avons très peu de temps pour agir de mieux en mieux et pour fonctionner de mieux en mieux dans cette dimension humaine. Je dois dire que très sincèrement, je suis quand même optimiste, surtout en tant que musicien, parce que je considère que la musique de haute qualité peut jouer un rôle important dans ces changements, dans ces évolutions. Je regarde les jeunes de manière optimiste aussi, les jeunes gens, parce que je considère que l'éducation musicale leur permet de faire former en eux une sensibilité qui fait que les jeunes gens, et dans le futur aussi les personnes adultes, auront euh, une approche plus sensible du monde qui les entoure. Je pense que l'éducation musicale est extrêmement importante, pratiquement aussi importante que l'éducation en matière de finances, d'ingénierie ou de mathématiques. C'est une valeur ajoutée en vérité et je pense que, que les, euh, les matières du groupe STEM, c'est des choses importantes. Mais à cela, nous devrions ajouter encore les questions de l'art, dont la musique. Donc nous devons parler pas seulement des objets de, de, de, de, de, de le groupe STEM, mais aussi st a A comme art en anglais. Nous devons veiller à notre euh, sensibilité et euh, former chez nos enfants une curiosité naturelle. Je pense que dans le futur, nous pourrons regarder euh, dans, le, dans le passé et voir si dans la période où nous sommes maintenant, nous avons réussi à trouver une place, une place digne dans ce monde plein de technologies, ou est-ce que quelque part l'homme s'est-il perdu Nous devons le souligner. Encore une fois, la qualité, la valeur et l'éthique, c'est des questions que nous devons prendre en compte dans ces domaines qui sont perçus communément comme... Euh, comme des questions et euh, des euh, territoires subjectifs. Je pense que nous pouvons exploiter la qualité de la musique pour euh, former en nous de l'empathie et pour devenir plus, plus heureux et euh, en meilleure santé. Et en vérité, c'est de, de ça qu'il qu s'agit dans notre merci vie. Merci de votre attention. Merci, merci la Pologne, merci Katowice. c'est un grand plaisir de pouvoir prendre la parole devant vous.